Ça, je le lirai plus tard. Alors, une question de Mélanie. Encore, euh, il y a peu, j'ai pris conscience que j'étais stressé quand je pensais à quoi j'allais manger, en cuisine et en mangeant. Donc, j'ai beau manger très sainement, avec le stress, le corps ne digère pas les nutriments. Vu que je sais maintenant, vu que je le sais maintenant, je change ce rapport en étant plus calme. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai autant stressé pendant très longtemps avec la cuisine et la nourriture Alors, qu'est-ce que ça résonne pour toi Tu as peur des conséquences de tes actions. Tu as peur des conséquences de tes choix dans la vie. Tu as peur des conséquences tout court. Et tu as peur du... que si tu bat ta petite tête de papillon il arrive un séisme quelque part pour toi ça veut dire que tu es responsable de ce qui se passe à l'extérieur de toi et bizarrement tu te poses ce, ce système sur la nourriture donc ce système se met en forme à travers la nourriture parce que c'est la, la meilleure manière pour toi de te euh, de te rendre compte que tu as peur des conséquences et de te rendre compte que tu ne peux pas contrôler. Ouais, perfectionnisme, ça résonne très bien. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose Non, contrôle, stress sous contrôle. Euh, perfectionnisme il faut toujours une limite à la jouissance tu peux pas te permettre de trop en demander tu peux pas te permettre de tout assimiler donc ça te met en face aussi de tes, de tes limites à trouver ton bien-être tes limites à trouver ta jouissance mais je retombe sur la phrase tu limites ta jouissance pour toi, ta jouissance, ton plaisir, ce qui te fait du bien, a une durée limitée et est limitée en soi, par nature. Voilà ta condition.